Alors, euh, donc euh, ce matin euh, nous avons le, le plaisir d'accueillir de, de, euh, euh, James Bartlett qui est professeur à l'université de Paris et, et, et, et, et, et il est chercheur au laboratoire astroparticules et cosmologie. Donc, euh, Jim. Euh, euh, C'est un expert de l'énergie noire. Euh, il, euh, il travaille euh, sur des missions, prochaines missions pour l'investigation de l'énergie noire, comme euh, Euclide, et aussi euh, euh, il s'intéresse aussi à de l'application des techniques avancées euh, comme machine learning pour euh, les études sur l'énergie noire. Alors tu me compléteras cette présentation, Jim. Euh, et merci beaucoup euh, pour être parmi nous. Et je te laisse la parole. Merci, Mathéo. Oui, je suis cosmologiste depuis longtemps. J'ai passé beaucoup de, de plusieurs années sur euh, sur la mission Planck avant. Et maintenant, je suis impliqué dans la mission Euclid dont on va, par va parler un peu euh, aujourd'hui. Um, je vais juste raconter un petite. Uh, J'ai une connexion un peu personnelle avec uh, ces ateliers puisque c'est fait par le PCCCP, qui PC c'est um, qui était uh, instigé par George Smoot, qui était uh, professeur de moi à l'université de Californie à Berkeley quand j'étais un doctorant il y a longtemps. Et en fait. Il a commencé à faire ça là-bas, instigué aussi par un enseignant que j'avais au lycée. Et c'est grâce à cet enseignant au lycée, en fait que j'y pense à elle très souvent, depuis ces années, puisqu'elle m'a vraiment touché ma vie, comme d'autres enseignants que j'avais au lycée. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelait, puisqu'elle est déjà passée, Andrea Erzberger. Et elle a été moteur euh, en Californie de, au début de ce genre d'atelier euh, il y a euh, maintenant longtemps. Donc j'ai un petit boucle là, une histoire personnelle. Là. Donc euh, c'est un grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Et donc je vais parler de l'ingénieur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre euh, pendant la présentation. On va essayer de faire marcher ça. Alors, pourquoi j'ai... Voilà, je vais commencer là. Alors, on va commencer avec uh, ce petit diagramme uh, camembert de, de la composition de l'univers. Um, <coughs> on voit ici en fait que notre comp la composition de notre univers est dominée par ce qu'on appelle le secteur noir, c'est-à-dire uh, la matière noire et l'énergie noire. Et toute la partie euh, qu'on voit, nous, les étoiles, euh, la matière normale et tout ça, et la Terre, c'est dans cette partie-là, très petit. Tout le reste, c'est le secteur noir. Alors, je sais que vous avez vu euh, la matière noire déjà. Donc, nous, nous allons parler plutôt de, la, de cette, cette partie du camembert, euh, ce qui est l'énergie noire, la, plus, la plus, plus grosse partie de, de ce camembert. Alors, qu'est-ce qui distingue l'énergie noire de euh, la matière noire? Première chose qu'on peut remarquer, c'est que la matière noire, c'est comme, comme la matière normale, c'est juste que c'est une autre, autre espèce de particules que les atomes qu'on connaît. Euh, et donc, euh, cette matière noire a la tendance à se regrouper spatialement euh, de former des objets donc ça, c'est l'exemple d'une simulation numérique, ENCORE, qui montre euh, l'état de l'univers aujourd'hui euh, après une évolution gravitationnelle et la formation des structures, structures comme les amas de galaxies et les galaxies, etc. Donc, euh, la matière noire, la première propriété de la matière noire, c'est que la matière noire euh, euh, est capable de, de se regrouper spatialement, ce qu'on appelle le clustering en, en anglais. J'ai jamais d'autres mots mieux adaptés. Um, L'autre chose, c'est que la matière noire est attractive. Et donc, en présence de la matière, matière, ou matière noire, euh, toute matière, ça a tendance à décélérer l'expansion de l'univers. Donc, ces deux propriétés sont tout à fait normales, hein, mais qui distinguent la matière noire de l'ingénoire. Par contre, l'énergie noire a une distribution spatiale uniforme, ça ne se regroupe pas spatialement, c'est toujours euh, c est, c est une distribution d'énergie uniforme dans l'univers. Et l'autre chose, encore plus surprenant, c'est que euh, ça ne fait pas la décélération de l'expansion, ça fait accélérer l'expansion. Donc c'est une espèce de type d'antigravité. De donc, c'est ces deux propriétés caractéristiques qui les distinguent. Puisqu on parle de la, du facteur noir, pour, pour la question d'évidence, c'est pourquoi on a une énergie noire et une matière noire. C'est puisqu'on a besoin de ces deux types de, de matériaux, de composantes. Et on va voir justement pourquoi on a besoin de ce type de composantes euh, par la suite. Donc, les objectifs euh, que je vais poser pour aujourd'hui, c'est... Um, parler des évidences de pour noire pourquoi on a besoin de cet objet, cette composante, qu'est-ce qui nous force, personne n'a voulu, hein? <rire> franchement, euh, personne n'attendait ça, personne ne voulait euh, cette, cet objet, cette, cette composante, mais euh, c'est euh, imposé par les observations et c'est ça qu'on va voir en premier. Alors la prochaine question c'est qu'est-ce que ça peut être donc, on va toucher cette question euh, qui est une question assez profonde. Et puis, on va regarder euh, les expériences dédiées à cette étude de l'ingénieur et l'effort international, puisqu'on va voir euh, en fait que c'est une question vraiment profonde, la, la nature de cet ingénieur et ça motive euh, euh, des grandes expériences sur le plan international euh, qui... qui, qui qui exige qui exigent des ressources très importantes. OK. Alors, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'interrompre pendant l'exposé, si vous voulez. Alors, pour les évidences, Je vais juste une chose, OK. On va regarder les trois évidences suivantes. Les mesures des années sortes du fond cosmologique. Alors, vous allez voir ça en plus en détail uh, juste après uh, cette présentation. C'est la prochaine, uh, prochaine, prochaine présentation. Alors, uh, les anisotropies du fond cosmologique, uh, on appelle ça, même en français, on dit uh, CMB pour la Cosmic Microwave Background. C'est juste plus simple. Mais il s'agit du fond cosmologique, c'est le, le fond de uh, cas du Big Bang. Et là, on va regarder uh, ce, que nous dit les, ce que nous disent les anisotropies du fond cosmologique. Puis, on va euh, discuter les mesures de distance et redshift. Alors, euh, je suppose que, que Joe Silk vous en a parlé du redshift, non Ça, c'est acquis Ça, c'est bon Oui, oui. Ah, oui, d'accord. Okay, rass, Rassurez-moi, puisque. Je... Oui, oui, oui. OK, très bien. Uh, et puis. Um, puis des mesures de taux d'expansion avec le redshift. Donc, ces trois aspects-là. Et pour faire cette, um, cette étude, uh, il va falloir qu'on parle des paramètres de densité. Uh, donc, je rappelle ici, uh, ce ces paramètres-là, c'est oméga m, oméga lambda et oméga k. Et chaque un de ces paramètres nous donne la fraction de la contribution de cette composante à l'énergie Total de l'univers, puisque le somme des trois doit être égal à 1. Donc, l'oméga m, c'est la fraction de la densité d'énergie en matière, c'est-à-dire l'énergie la, la la, due à l'énergie de masse de la matière euh, normale, euh, et aussi énergie, euh, matière noire. Oméga lambda, c'est ça, la fraction de la densité d'énergie en énergie noire. Et oméga k, c'est la fraction de, de la densité d'énergie qui est contribué par la courbure spatiale de l'univers. Et donc la somme des trois doit à 1, donc c'est des fractions à chaque fois. OK. La première chose, les uns sont attribués du fond cosmologique, du CMB. Ce qu'on voit ici sur cette figure, et je pense que vous, en allez, vous allez en parler beaucoup en prochaine présentation, c'est des, des contraintes sur à la fois um, la quantité de, de matière et la quantité de, de quelque chose d'autre que la matière. Et uh, ce qui est coloré là, c'est les contraintes. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi, j'ai... Oh, voilà, OK. Um, les couleurs que vous voyez là, la bande colorée, c'est la contrainte qui vient des observations du fond cosmologique dont Jean-Christophe vous allez parler uh, prochainement. On, donc, on peut mettre des contraintes à la fois sur la quantité de matière dans l'univers et sur euh, la quantité de quelque chose d'autre. Et je parle de quelque chose d'autre, c'est ça qu'on appelle l'énergie noire. C'est quelque chose qui n'est pas la matière. Normal. Alors, euh, ce qu'on voit ici sur la, la, la ligne en pointillé ou en tiré, ça correspond à un univers plat, donc k égale à 0. Les contraintes du fond cosmologique, en fait, Uh, permet permettre toutes ces toutes ces uh, toutes cette bande toute cette bande un petit problème. Okay. toute cette bande est permise par les observations du fond cosmologique uh, et ce qu'on voit c'est que uh, n'importe où on se trouve sur cette bande permise par les observations de fond cosmologique il faut une valeur non négative, enfin non-zéro, non nulle de cette quantité uh, de quelque chose d'autre que la matière. En fait, quand on combine le fond cosmologique avec d'autres choses, uh, en, en fait, on trouve que notre univers doit être plutôt uh, sur ce point-là, qui est un univers plutôt spatialement plat, uh, avec les quantités d'énergie noire qu'on a vues sur le camembert, les quantités de matière aussi qu'on a vues sur le, le, le camembert. Alors Jusqu'à présent, tout ce que ça nous dit, c'est qu'on a besoin de quelque chose d'autre que la matière. Excusez-moi, ça représente quoi le, le H0 sur le diagramme? Ah oui, ça c'est la, la constante de, de Hubble. Euh, Est-ce que Joe vous en a parlé de ça aussi ou pas? Euh, vous pourriez juste rappeler s'il vous plaît? Oui, c'est c'est le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. So, donc ça, ça, ça se mesure en, en kilomètres, euh, kilomètres par seconde par mégaparsec. Donc ça nous dit quelle est la, la vitesse de, de um, séparation de, des galaxies en fonction de leur distance aujourd'hui. D'accord, merci. Je peux vous poser une autre question S'il euh, vous plaît, oui il dites... n'aime pas la silence, donc. Okay, ok, Il y a une petite lèche là qui dit « nous sommes là », donc nous, c'est notre univers. C'est ça, voilà. C'est notre univers. Alors, du coup, ma question, c'est qu'est-ce que c'est le reste sur le diagramme Oui, donc le reste, c'est que tout ce qui est coloré, c'est ce qui vient de, des observations du fond cosmologique toute seule. Donc, c'est-à-dire que c'est notre univers aussi, mais euh, par le passé non. Uh, non, en fait, ça veut dire que c'est les observations de fond cosmologique sont capables uh, seulement de nous dire qu'on est sur cette bande. D'accord. Ah, Quand oui, on oui. ajoute une autre information. Ok, oui, oui, j'avais pas compris. D'accord. Uh, on, uh, on réduit. Ça s'appelle un déjà Ok, d'accord. D'autres choses Ok. Ok, donc ce, ce qu'on va là, juste pour le moment, c'est que de près des observations, uh, surtout dans du fond cosmologique, on a besoin de quelque chose d'autre que la matière. Okay, on ne on dit pas grand-chose à ce que c'est, jusque-là. Uh, oh. mm -hmm. On va arriver. Trop rapide. OK, maintenant, les mesures de distance uh, redshift. Et là, on parle des supernovae uh, type... 1A, donc les SN1A, c'est un type de supernova, euh, donc une explosion d'une étoile, d'une naine blanche, en fait, euh, qui a une, une certaine, certaine sous-classe de, de supernova, qui a un comportement euh, extrêmement euh, commode pour nous, puisqu'il s'agit d'un de, type d'explosion qui, qui nous donne une espèce de chandelle standard. En fait, Uh, C'est ce qu'on appelle vraiment un chandelle standardisable. Puisque quand ça explose ce type de supernova, la um, luminosité absolue sur le pic est presque constante pour tout ce type de supernova. Pas tout à fait, mais les petites différences entre la, la luminosité au pic peuvent être uh, comprises en mesurant la durée de vie de la super, de supernova. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un champ standard, puisque euh, la luminosité n'est pas constante sur toutes les supernovas type 1A, mais les différences, on peut les, uh, les étalonner, on peut les éliminer en mesurant la durée de, de vie de chaque supernova, pour uh, enlever les différences et calculer um, une luminosité absolue uh, pour toutes les de type 1A. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on identifie les supernovas type 1A, on connaît sa luminosité absolue, on mesure le flux dans les observations des prend de supernova, et donc on peut en déduire la distance de supernova. Alors, je dis DL là, parce que en cosmologie, les distances, luminosité, angulaire, il y a plusieurs types de distances, mais on peut juste dire pour le moment c'est la distance. Donc, on peut indéduire des, uh, la, la distance, et uh, si on a les supernovas à plusieurs redshifts, on peut déduire la distance uh, aux supernovas en fonction du redshift. Et c'est ça qui est montré sur cette figure, um, qui vient d'un papier de Promoteur et al. Uh, en 1919 euh, et ce qu'on voit comme des points, c'est des mesures faites et les courbes sont pour les, les modèles différents avec des valeurs. Euh, J'espère que vous pouvez pouvez voir les valeurs différentes de oméga m et de oméga lambda. Alors ce qu'on voit, c'est que un modèle comme ce, euh, celui-ci qui n'a qui n'a euh, aucune quantité de mètre d'énergie noire, donc c'est 1, 0, donc 0 c'est l'oméga lambda, dans une courbe uh, ici qui est un peu en-dessus uh, des mesures. Le meilleur ajustement à ces observations, uh, ça exige une valeur non nulle de lambda. Et ce qui, ce qui se passe en fait, c'est que l'axe la, la, des, des, des y ici... C'est proportionnel à la distance, logarithme de la distance. Donc, ce qu'on voit, c'est que les supernovés sont plus loin euh, que prédits par un modèle sans euh, énergie noire. OK, ça, c'est le point important, puisque de seule manière d'avoir des supernovés plus loin que prédit dans un modèle sans énergie noire, uniquement avec la matière, c'est d'avoir quelque chose qui fait une accélération pour les pousser plus loin, plus rapidement. Ça ne se fait pas avec toute la matière toute seule, puisque la matière décélère. La seule manière de faire ça, c'est d'avoir quelque chose euh, qui ne fait pas une décélération, mais qui fait une accélération pour pousser euh, et augmenter la distance. Et donc, c'est ça qui est écrit là, euh, pour mettre les supernovae aussi loin qu'observer. L'expansion en fait, doit euh, entrer dans une phase d'accélération. C'est le deuxième aspect euh, de notre um, deuxième caractéristique qu'on avait mentionné tout au début. Euh, la première évidence que, en que fait, cet objet euh, autre que la matière c'est quelque chose qui doit faire accélérer l'expansion. Ça va être plus clair, plus direct sur les prochaines mesures, mais est-ce qu'il y a des questions sur ces, ces mesures de distance avec les supernovées et la, les, les implications. Euh, oui, moi j'ai une question. Le, mm -hmm. Vous parlez du, du modèle sans énergie noire. Euh, si on le représentait graphiquement, ce serait, ce serait, ça donnerait quoi euh, Graphiquement, sur, sur cette figure ou euh, oui. plus généralement Sur cette figure, par exemple. Ah. Pourrait être. Représenté? Oui, donc ça serait euh, la prédiction de la, du modèle sans, matière, sans énergie noire. C'est la courbe, c'est cette -là, Donc c'est cette courbe-là. D'accord, ah oui, avec le... Euh, OK. Et la vague noire, c'est plutôt un courbe comme ça, qui ajuste mieux les données. Ouais, ok, okay d'accord. Ouais. Okay. Uh, cette, cette figure est assez est, est ancienne, hein? uh, mais ce que je montre là, c'est ce qu'on appelle la discovery plot, c'est la, la, la, la figure qui a valu le prix Nobel à, à promoteur, en fait. Um, uh, la découverte d'un de, de, de noire. On a, je ne sais pas si, je pense que je n'ai pas mis parce que, oui, je pas mis parce qu'à cause de temps, mais aujourd'hui, on a cette figure-là, c'est rempli de milliers de points aujourd'hui. Euh, mais cette, cette figure, c'était plus clair que les, les figures plus modernes, puisque ça montrait des, les différences entre les modèles plus, plus nettement. Euh, oui, d'autres questions euh, Oui, s'il vous plaît. Oui. Vous l'avez peut-être dit, mais euh, là a priori, euh, l enfin, oméga k il est pris systématiquement égal à zéro, c'est ça Dans dans, euh, dans les ici. courbes là. sur des courbes qui sont données, oui. C'est pas oui. nécessaire, mais oui. Et euh, c'est pareil, c'est euh, le dernier euh, dernier modèle là avec euh, 1,5 et moins 0,5. Oui. c'est un peu surprenant enfin, on, on pensait à des fractions enfin, ça correspond à quelque chose de physique ou et à quoi ça correspond ou, euh, enfin, je, vous voyez, au début vous nous avez dit ben, la somme des lambda ça fait 1 c'est des fractions et là finalement on se retrouve avec des fractions supérieures à 1 c'est vrai oui Donc, ok c'est vrai Donc, ce qui est faux dans ce que j'ai dit c'est que c'est des fractions ce qui est vrai euh, c'est que la somme doit être égal à 1 d'accord merci oui donc effectivement euh, <rire> mm -hmm. euh, quand j'ai dit que c'était des fractions, euh, oui, c'était un, un, but, un but de langage, oui ah, okay. ce qui est important c'est que la, la, ça somme vaut 1 oui. et moins 0,5 ça, ça serait une énergie qui irait dans, dans l'autre sens en quelque sorte c'est ça l'énergie euh, oui le temps, en sorte, hein. exactement, voilà, c'est exactement ça oui, oui. merci oui. Euh, en fait ça correspondrait à une énergie noire négative qui, faisait, qui ferait, um, comment dire, non, pas, non je ne vais pas dire ça, ce n'est pas, pas vrai ce que j'allais dire, non, je, là, ok. Ok, uh, d'autres choses sur la supernova avant qu'on uh, avance Ok. Ok, les maintenant on va faire des mesures directes du de, de temps d'expansion en fonction de redshift et là il s'agit um, de ce qu'on appelle les BAO, c'est les oscillations acoustiques des baryons. Alors encore une fois, puisque le, les présentations ont été inversées uh, à, à, à ma demande en fait, um, vous allez voir la fond cosmique après. Uh, et vous allez voir uh, ce type de diagramme uh, avec le fond cosmique où uh, on voit qu'il y a Uh, des oscillations dans, dans le fluide uh, des, des, des atomes et des photons, avec des pics. En fait, c'est des oscillations acoustiques hein, dans, dans le fluide. Et je pense que Jean-Christophe va vous en parler beaucoup de ça, puisque c'est critique uh, à l'étude du fond cosmique. Pour nous, ce qui est important, c'est que uh, il, ces oscillations existent et ils identifient uh, une échelle caractéristiques de ces oscillations uh, qui correspondent à ce premier pic-là. Et le fond cosmique nous, dit, uh, nous donne la valeur de, de cette échelle caractéristique. Cette échelle caractéristique se retrouve aujourd'hui, ça c'est fond cosmique uh, dans le passé, mais ça laisse une empreinte dans la distribution de la matière et donc dans, dans la distribution observable des galaxies aujourd'hui, au, enfin, au redshift autour de nous. Et ce que ça fait, ce pic, cette, cette oscillation uh, acoustique, c'est schématiquement uh, dessiné ici, c'est-à-dire que si je prends une galaxie, uh, les, les autres galaxies ils ont une petite tendance à vouloir se trouver à une distance, dans une, une sphère autour, à une distance qui correspond à cette échelle uh, de ce pic, que moi j'appelle la uh, Ki-BAO. Uh, Donc la mesure du fond cosmique nous donne la valeur de Ki-BAO, et l'idée c'est qu'on peut retrouver cette échelle dans la distribution des galaxies puisque les galaxies ont cette petite tendance à vouloir se placer autour, uh, de se trouver à une distance, une uh, séparation plutôt de, de qui uh, BAO. Ce so qui on essaie d'indiquer schématiquement ici en disant voilà si je prends une galaxie, il va y avoir un petit excès de galaxies autour à une distance, uh, à un rayon de qui BAO. OK, pourquoi ça c'est important? C'est puisque si on parlait d'une chandelle standard avant, là, maintenant, on a une règle standard. Cette échelle-là, qui BAO, ça nous donne une règle standard euh, qu'on peut utiliser pour faire des mesures de distance. Je vais en parler d'abord. Et puis faire autre chose encore plus intéressante, c'est mesurer directement le taux d'expansion en fonction de redshift. Donc, si on peut identifier... Donc, voilà, on va faire ça. Euh, donc, l'idée, c'est le suivant, schématiquement encore, c'est que voilà notre... Notre mètre standard qui est, qui est donné par le fond cosmique, qu'on essaie de retrouver plus tard dans la distribution des galaxies, ce qui est schématiquement euh, dessiné là par une petite simulation numérique. Mais l'idée, c'est qu'on euh, a... On a le CMB nous donne la valeur, um, nous, nous dit que ça c'est 150 mégaparsecs. Chiffre, c'est donné. Et on doit retrouver cette même échelle caractéristique dans la distribution des galaxies. On peut, on peut le chercher à des redshifts uh, différentes. Alors, comment est-ce qu'on utilise? Bon, on regarde uh, uh, dans les tranches de redshift différentes. Uh, on mesure la séparation des galaxies en cherchant um, de cette petite tendance to peak the galaxies en de galaxies à une séparation uh, de certaines distances. Mais ce qu'on observe, c'est en fait la séparation en uh, theta, en angle. Mais le CMB nous a donné la valeur de ki bao. Donc, en mesurant theta en connaissant ki bao, on peut en mesurer la distance à nouveau en fonction de z. Et on peut faire le même genre de diagramme qu'on en fait avec les supernovées et on trouve le même résultat. Qu'il y a quelque chose qui dit que les distances en z données, euh, les objets sont plus loin euh, que prédit par des modèles sans, sans énergie noire. Et la seule manière de faire ça, c'est d'avoir une accélération. Qu'on va voir plus directement euh, sur le prochaine slide. Mais jusqu'à là, question. Oui, excusez-moi, oui, je ne comprends pas bien ce que c'est le θ euh, mesuré. C'est l'angle qu'on lit, euh, je ne vois pas bien à quoi ça correspond. Enfin, je n'ai pas, pas compris le, le, oui. le diagramme. Donc, on, on, on fait un sondage de galaxies, on mesure le redshift. Donc, supposons que c'est une tranche de z ici schématiquement, hein, puisque le z monte comme ça. Uh, on prend toutes les galaxies dans cette tranche de Z et on puis on regarde leur distribution le, projetée sur le ciel. Alors l'idée c'est que ces galaxies-là, ils ont cette, cette tendance à vouloir uh, se placer sur les sphères autour de... Comme ça. Ok. Donc en fait, un, sur une tranche de Z donnée, projetée sur le ciel, ce so qu'on mesure c'est... Um, on peut mesurer euh, cet, cet angle, puisque c'est projeté sur le ciel. Ouais. C'est un et, peu comme un diamètre apparent, quoi, finalement. Exactement, voilà, tout à fait. C'est un diamètre euh, apparent. Euh, et on sait que cette diamètre euh, apparent correspond à. Bon, ok, facteur de près, si on fait le rayon ou le, ou le diamètre. Euh, ça, c'est apparent ça, c'est physique. Et donc, euh, relation entre les deux, ça nous donne la distance. Okay. Est-ce que ça, ça va? Oui, merci. Ok. Euh, D'autres choses là? Le temps là? Ok, je vais euh, Ceci montre um, la même chose. Donc, le titre là est uh, Mesure de taux d'expansion. On va y arriver, mais d'abord, uh, uh, je, je nous replace sur les questions qu'on vient de voir là. Okay? Donc, ce que je vous proposer, c'est que vous vous imaginez qu'on a cette sphère dont on parlait, où les galaxies ont tendance à, à se placer autour, à, sur une sphère autour des, des autres galaxies. Et voilà notre règle standard qu'on avait schématiquement dessinée. Uh, um, avant, la ligne de visée, donc on est en train de regarder par là. Un redshift donné, si on peut mesurer cet angle, c'est tout ce qu'on vient de dire, on connaît la, la taille physique, on peut en déduire de deux angles. OK, c'est ce qu'on vient de faire. Si la ligne de visée est comme ça, ça c'est par tranché. Mais maintenant, notons qu'on peut faire autre chose. Étant donné les galaxies, on peut aussi regarder la séparation des galaxies sur la ligne de visée. Et c'est la même chose, ils doivent être séparés. Préférentiellement par une distance physique qui est le même mètre, parce que c'est une sphère. Donc, la séparation physique entre deux galaxies ici et là, c'est le Kibao qu'on connaît. Et sur la ligne de visée, qu'est-ce qu'on mesure comme euh, la, la, la séparation sur la ligne de visée C'est qu'on peut mesurer la différence en redshift. Et la différence en redshift, le redshift c'est lié à leur, leur, leur vitesse relative entre les deux. Donc la, delta, la différence de redshift entre la galaxie-là et une galaxie-là, ça se relève d'une différence de, de... Ça se relève de la vitesse d'expansion entre les deux galaxies. Mais à la red, au redshift moyenne qui est, qui est différente euh, que ça peut être point à 0.1, à 0.2, etc. Donc, ce qu'on ce qu mesure, c'est ça, ce qu'on connaît à la vente, c'est ça. Donc, on peut en déduire cette quantité H à la au redshift moyen des, des, des galaxies, des paires de galaxies, et H, c'est le taux d'expansion à ce redshift moyen. Donc, on peut mesurer H le taux d'expansion en fonction de redshift. Je vais montrer ça sur la prochaine euh, figure et puis poser pour des questions. Donc, on peut faire justement le taux d'expansion, divisé par 1 plus z, c'est juste la euh, euh, convention, en fonction de redshift. Okay. Et la courbe, c'est la théorie. Uh, et ce qu'on voit, notons que le monte vers la droite mais ça veut dire que le temps découle vers la gauche donc le taux d'expansion est grand ici ça décroît, donc c'est une décélération et puis à un moment donné le taux d'expansion commence à monter donc si le taux d'expansion monte, ça veut dire que c'est une accélération donc là, on commence à... Donc, les, points de don... les points de mesure sont donnés là Uh, vous allez me dire que ça c'est pas super clair sur les mesures et je serai bien d'accord um, donc uh, je vous uh, invite à regarder surtout la courbe pour le moment et mais c'est ça, ça l'idée d'après le modèle qui, qui est juste la, au meilleur uh, les supernovae et les fonds cosmiques et donc c'est pour ça que oh, la théorie prédit un moyen uh, pour Mesurer directement cette accélération, et ce qu'on voit en fait, c'est que si on peut faire cette mesure, et c'est ça l'une des grandes expériences qui, qui est prévue. Si on peut faire une mesure précise de cette courbe, on peut observer la décélération et la transition à l'accélération d'expansion. C'est ça le but. C'est ça le, le but quand avec les expériences prévues. Ok, je vais me mettre là pour les questions. Oui, euh, excusez-moi, euh, juste, euh, moi, je, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi dans un sens, on mesure euh, H, et dans l'autre sens, on mesure euh, la distance angulaire. Pourquoi euh, ce n'est pas symétrique par rotation, en fait, la, la figure la figure est symétrique par rotation dans l'espace réel, dans, dans le vrai espace. Mais dans l'espace observationnel, ce qu'on peut mesurer, c'est Theta, so, donc l'angle euh, sur le ciel, mm -hmm. et la différence de redshift. C'est les deux observables. D'accord, mais pourquoi la différence de redshift, elle se, elle se mesure en Z Alors, je ne suis pas sûr que je comprends la question. Pourquoi c'est elle... la... la hauteur de l'image qui donne la différence de redshift plus que la ah. largeur? Ah, ok, d'accord. Ça, c'est puisque je, je me suis placé ici. Voilà, on est là et on regarde euh, vers le haut. Donc, pour nous, le plan de ciel, c'est ça. Et donc, ça, c'est les... long sur le... sur le ciel puisque ça, c'est le plan de ciel. Tandis que euh, la, la séparation des galaxies sur la ligne visée se fait uniquement en mesurant euh, le redshift. Ah oui, en fait, on est en dessous de la sphère qui est représentée. Je pensais qu'on était... Tout, qu est tout fait à fait, nous, nous, nous sommes là. On est en bas, d'accord. Ah oui, oui. Ah. Ok. Donc il y a une galaxie qui est derrière l'autre, en fait. Enfin, oui. Il y a, oui il y a, disons, il y a deux ah, points. Ah d'accord. OK. Exactement ça, voilà. C'est ça Donc, vous question. Je que j je, je, je, je voulais faire passer, Oui. <rire> Et, euh, pardon, les, les redshifts, on, on les mesure avec les spectres des galaxies, comment… Exactement, comment on voilà. mes... Oui, d'accord. Merci. C'est un... toi, Antonella Oui, salut, Jim. Bonjour, Antonella. <rire> oui, c'est là, parce que j'ai eu un doute, donc c'est pour ça que je voulais te demander. Donc, les redshifts, c'est bien avec des mesures spectrales qu'on peut les mesurer, c'est ça Avec les spectres ça. des galaxies pour voir l'éloignement… Enfin, la… Euh, les déplacements des raies euh, qui, qui représentent les, enfin qui, qui donne la signature euh, de chaque galaxie, enfin de chaque élément chimique, c'est ça. Donc euh, c'est comme ça qu'on qu mesure euh, effectivement les différences des shift, enfin les delta z de BAO, c'est ça C'est exactement ça. Voilà. Donc il faut avoir un spectre de, de toutes les galaxies. Euh, galaxies D'accord. Euh, du coup, Merci bonjour, beaucoup. si je peux me permettre euh, de rebondir euh, mais pour le redshift ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de séparer je sais pas, la vitesse locale des galaxies avec la vitesse qui est due à l'expansion de, de l'espace-temps tout fait à fait, ah, ça c'est une excellente question euh, et, et c'est une question que je ne voulais, je voulais pas Je avoir ah, <rire> fait um, il faut, il y a des moyens pour séparer les deux uh, et donc en fait les il faut, tout à fait, il faut séparer la vitesse particulière des galaxies qui sont des vitesses uh, en plus des de vitesses d'expansion. De et ça, c'est un domaine qui s'appelle la distorsion en, red, en redshift. Uh, et, et, oui, on n'a pas le temps de discuter ça. Um, en fait, on peut enlever cet effet et en plus cet effet nous donne des informations uh, supplémentaires. D'accord. Oui, donc tout à, tout à fait raison. Euh, c'est un sujet très intéressant. Euh, malheureusement, pas de, pas de temps ici pour rentrer dedans. Oui. D'accord. Et alors, si je peux me permettre, alors juste une confirmation pour être sûr que j'ai bien compris par rapport à votre diapo d'après. Donc, en fait, on avait en tête que, enfin, je pense qu'on avait appris que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite de nous. Et en fait, ce que vous venez de nous apprendre, c'est que effectivement, c'est vrai, mais plus elle est loin, plus elle se déplace vite de nous, mais moins elle accélère par rapport à nous, c'est ça, puisqu'elle est oui, plus est dans pas. le passé Oui. oui. Ça, ça une veut une dire qu'il qu y a, il y a une, entre guillemets, une distance euh, par rapport à nous euh, où les galaxies, du coup, ne s'éloignent pas euh, à cause de l'espace-temps parce que là, je ne sais pas, à 0,6 de redshift, c'est ça Elles n'accélèrent pas, pas, pas, pardon. Elles accélèrent pas, oui, voilà. D'accord. C'est-à-dire il n'y a aucune accélération, ni négative ni positive. Oui, oui. D'accord, Ok. merci beaucoup. Donc, si, si on pouvait regarder, euh, si on avait des vies euh, qui duraient des milliards d'années, euh, on peut euh, mesurer la, la, la vitesse de l'éloignement d'une galaxie. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette, la vitesse euh, va diminuer. Et puis, à un moment donné, ça va commencer à, à, à augmenter. D'accord. C'est très intéressant. Je ne savais pas du tout. Merci. Euh, OK. Alors, autre chose, ça, donc ça c'est les évidences, ok Évidences um, qui ont besoin de quelque chose d'autre que la matière et que cette quelque chose d'autre uh, fait uh, cet effet bizarre d'accélération. Oui, uh, je vois que... Donc peut-être qu'il faut passer à qu'est-ce que ça peut être. Um, alors, la const, fameuse constante cosmologique. On va commencer par là. Alors, on prend un point dans l'univers arbitraire pour centrer uh, centre notre, um, notre discussion. Et on va regarder une sphère autour, et on va regarder une petite masse sur la surface de la sphère. Et on va regarder l'évolution de, de cette petite masse. Alors, il se trouve que même avec la relativité générale, dans des conditions avec la matière noire, etc., l'approximation newtonienne est, est valable ici. Donc l'accélération est donnée, et c'est moins gm sur r². Et si on dit que la, la, que la masse à l'intérieur de, de la sphère, c'est 4 pi sur 3 cube euh, fois une densité de matière, on obtient cette équation-là, qu'on peut mettre sous cette forme-là, qui s'appelle en fait euh, une, la, une des équations de Friedman pour l'expansion de l'univers. Et on voit qu'il y a un moins là qui dit que euh, si la sphère est en expansion avec l'univers, euh, bon, l'expansion est décélérée. Donc, si on imagine une galaxie là, et une galaxie là, il s'éloigne avec l'expansion, mais la, la, la, la vitesse d'expansion diminue avec le temps à cause de la décélération. Euh, C'est la gravité normale qu'on connaît très bien. Ok. Einstein a changé ses équations. Qui, qui revient uh, dans cette approximation à faire la chose uh, suivante, d'ajouter ce terme-là avec un plus. Lambda, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique. Alors, Einstein voulait faire ça, puisqu'il voulait rater l'expansion, puisqu'il il, il, n'imaginait pas que l'univers peut être en expansion. Uh, donc, il voulait tuer l'accélération, entre autres. Donc, il a fait uh, cet, uh, cet ajustement pour faire ça. Et, dans ce qu'il a, il a appelé, je pense que vous avez probablement entendu parler, euh, la plus grosse bêtise de sa vie. Il a raté l'occasion de prédire l'expansion de l'univers. Mais il nous, il nous a donné cette constante cosmologique qui est en fait, qui est revenue à des décennies plus tard, enfin, presque un siècle plus tard, à, à nous embêter. Puisque c'est cette chose-là qui fait l'accélération dont on a besoin. Donc peut-être, cette énergie noire, ça peut être cette constante cosmologique. Cette constante cosmologique euh, a une propriété bizarre. Alors, si la densité de masse à l'intérieur de la sphère, lors de l'expansion, parce que la sphère est en expansion, donc ça devient plus grande avec le temps, la masse à l'intérieur de la sphère reste constante, donc la densité de masse à l'intérieur doit diminuer comme le rayon au, carré, au cube. Donc la densité de matière diminue, puisque la masse est constante Tandis que le volume augmente. La chose intéressante ici, c'est que lambda est constante. Et lambda, c'est une densité d'énergie. Donc, il ne change pas avec l'expansion. Donc, la grande question, c'est... Euh, ah oui, OK, deux choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a deux termes ici. Uh, une qui est constante, constant, l'autre qui diminue avec, uh, avec l'expansion. C'est pour ça que quand on augmente vers le passé en redshift, la matière domine, puisque uh, la densité, uh, um, le volume est plus petit, donc la densité de matière est plus grande et c'est plus important que la, la constante cosmologique. Et donc on a uh, le terme avec le monde qui domine et on a une décélération. Mais dans son expansion, le rho diminue et à, à ce point ici, euh, ce terme-là devient euh, plus petit que ce terme. Et on passe dans un régime où le terme en lambda, ce côté-là, domine et on rentre dans le régime d'accélération. De, de c'est pour ça que la courbe a cette forme-là. OK. Déjà, c'est une chose à comprendre cette courbe. Maintenant, il faut comprendre l'implication du fait que lambda est constante. Ça c'est une... bizarre. On va voir. Lambda semble jouer le rôle d'une un, densité d'énergie, comme ça. Donc si on peut, je peux mettre ce terme-là sur, sur exactement cette forme ici avec un rôle lambda, si je, je fais, une def, je, je peux identifier un rôle lambda. Uh, si je dis que Euh, je peux dire que l'un de carrés, c'est 4πg sur euh, quelque chose qu'on appelle la euh, densité d'énergie euh, noire. J'ai exactement la même euh, équation devant. Le point important, c'est que cette densité d'énergie, c'est constante. Avec l'expansion. Je vais aller encore deux, trois transparents, pris. je, je m'arrête pour les questions, et puis on va rapidement terminer. Je sais que je suis déjà passé du de... temps là. Uh, comment est-ce qu'il est possible d'avoir une densité d'énergie constante en expansion pour, pour regarder ce que ça implique, on va regarder notre espèce de... Comment on fait avec un gaz, uh, on va prendre cette, cette... On va appeler ça un fluide d'énergie noire et on va augmenter le volume uh, et regarder ce qui se passe. Si on augmente le volume, il faut um, remplir ce vo nouveau volume avec la même densité d'énergie. Donc, il faut produire l'énergie avec l'expansion. Puisqu'il faut... Si la densité d'énergie est constante, on augmente le volume, on ajoute l'énergie à ce système. Donc, le changement d'énergie doit égaler la densité constante fois le, volume, le nouveau volume qu'on ajoute. Et si on associe une pression à ce fluide d'énergie noire, euh, le travail fait par le fluide, c'est moins la pression de fluide fois, le, fois A fois D. Ce qui implique que la pression de fluide d'énergie noire doit être négative. C'est-à-dire que c'est une tension. Donc l'énergie noire, une, on peut imaginer l'énergie noire comme un fluide euh, avec une pression négative. Une pression négative, c'est une tension. On peut imaginer que c'est une espèce de membrane euh, avec une fonction euh, qui remplisse euh, l'univers. Propriété très bizarre de cette énergie noire. OK, euh, je, je vais terminer ce slide-là et puis poser des quest euh, dans les questions. Donc, on a passé d'un concept de constante cosmologique posé à Einstein. On a généralisé euh, l'idée d'une énergie noire comme un fluide avec une densité d'énergie et une pression négative avec la pression égale à moins la, la densité d'énergie. En fait, quand on parle de l'énergie noire aujourd'hui, on fait encore une autre généralisation, une autre étape de généralisation. On dit que la, la pression, c'est une constante fois la densité. Ça s'appelle l'équation d'état de l'énergie noire. Et si W est égal à moins 1 toujours, c'est la constante cosmologique mais on imagine, on peut imaginer dans les fluides euh, où W n'est pas égal à moins 1 il existe de telles théories, et donc tout le but aujourd'hui c'est de déterminer le W omega, w de z excuse-moi. Ok, j'ai fait petit euh, espèce de sprint là, des questions. Euh, euh, en fait, j'avais une question, mais vous y avez partiellement répondu. C'est euh, En fait, la constante cosmologique, elle a été introduite de façon arbitraire, et on a dit de façon arbitraire que c'était une constante, mais euh, finalement, ça peut être euh, une, une variable, une fonction euh, qui dépend euh, de, de, de, de certains paramètres. Tout à fait, oui. Donc, euh, donc la clé, en fait, à ça maintenant, le... tout à fait, donc la clé… L'énergie noire, c'est que sa pression est négative. Uh, w ici, normalement, c'est prendre des valeurs, valeurs négatives. Et ça, ça va garantir qu'on a l'accélération qu'il faut, etc. Et, pardon, pour, pour, pour mesurer la, la, la constante cosmologique, on prévoit quel genre… Enfin, euh, il y a déjà des, des, des projets qui, qui sont des, euh, des mesures, euh, enfin, qui sont prévues euh, com Comment on mesure la constante cosmologique enfin, euh, oui. C'est un travail théorique qu'il faut faire sur la base des, des, des données euh, des données par exemple voilà de, de la slide qui est euh, en fonction du redshift ou, ou, ou bien il y a des expériences qui sont dédiées à la mesure de cette constante cosmologique euh, en particulier pardon ma, ma question est un peu confuse mais <rire> non, non en, fait, euh, en fait il y a plusieurs plusieurs attaques. ça c'est une c'est de mesurer cette courbe Puisqu'en fait, si on peut mesurer cette courbe euh, très précisément, on peut trouver le point euh, où, euh, le point de minimum là, où ça se place. Oui. Gauche à droite. Et ça va nous dire quelle est la quantité d'énergie noire et en fait, quelle est W. Puisqu'en fait, W gère la manière dont... Si W est moins 1, euh, l'énergie noire est constante. Et c'est ça la courbe qui est montrée. Si W mm -hmm. n'est pas égal moins 1 constante, mais, mais négative, mais change un peu avec le, le redshift, ça va changer l'allure de cette courbe. Ah, d'accord. Donc, en précisément cette courbe, on peut en déduire oméga, enfin, Les... W. W, d'accord. Merci beaucoup. Évidemment, avec ces observations-là, on n'est pas encore là. <rire> d'accord. D'autres choses Réfléchissez encore à ça, puisque maintenant ça va être tout simple, je vais juste vous euh, faire passer devant les yeux quelques expériences prévues, et je vais terminer. Et, euh, et puis on peut avoir des questions à la fin aussi. Donc les expériences prévues, euh, c'est des grosses expériences, qui, qui vaut des, le, le prix d'entrée dans ce jeu-là, c'est des, des milliards de dollars ou des milliards d'euros. De, de, de, c'est de, c'est de grandeur. Donc, euh, il y a, disons, quatre grosses expériences. Euh, il y a le Dark Energy Spectroscopic Instrument, donc DESI. parlez de ça. Puis, deux expériences spatiales. Euclid, qui est plutôt une mission de, de l'agence spatiale européenne. Et Roman Space Telescope, qui est de la NASA. Quand on en trouve là aussi. Et puis un sondage, un grand sondage au sol qui s'appelle la Ruben, la SST Ruben. Alors, je divise ça en deux, en deux blocs. On a parlé de ça. On n'a malheureusement pas le temps de parler de ce bloc-là. C'est une autre sonde de l'ingénieur. C'est les mesures de ce gravitationnel. C'est le fait de mirage gravitationnel, qui est fascinant, mais c'était impossible de, de parler de ça euh, au même temps que ce qu'on a fait. On s'est focalisé surtout sur la première partie, um, mais juste pour vous dire qu'il y a une autre, une autre façon uh, qui se fait en parallèle avec le même genre d'expérience, qui, qui font les deux à la fois. D'Asi, c'est un sondage de galaxies spectroscopiques. Où le but, justement, c'est de mesurer cette courbe avec la, la, la précision uh, indiquée uh, ici. Donc, vous voyez que c'est que c'est un Uh, un saut qualitatif uh, qui va permettre de vraiment mesurer cette courbe et uh, mesurer W. J'aime beaucoup leur, uh, leur sigle. C'est un télescope dans le désert de, de Arizona, uh, Kit Peak. C'est ce télescope-là. Et donc, ils ont une petite coyote là uh, dans leur sigle. Donc, voilà leur but. Et ils commencent à prendre des données maintenant. Euclid, c'est une mission spatiale dédiée à mesurer les BAO et aussi euh, le lentillage gravitationnel. Désolé, ces, ces slides-là sont en anglais. Je n'avais pas le temps de les traduire. Um, c'est les BAO et puis le lentillage gravitationnel. C'est une mission spatiale avec un télescope de 1,2 m qui va se placer au point de Lagrange, Earth... Lagrange Terre-Soleil L2, donc l'autre côté... Um, de la Lune et la Terre, donc quelques million, millions de, de kilomètres de nous. Uh, c'est une mission um, européenne avec contribution uh, canadienne um, et américaine. Uh, le lancement maintenant est prévu en 2000, uh, 2023 avec le COVID uh, et d'autres uh, problèmes. Et, uh, donc, c'est de BAO, comme j'ai dit, comme a envie de mesurer la courbe là. Côté NASA, c'est un télescope spatial qui s'appelle Roman, Nancy Grace Roman Space Telescope. Même, même idée, euh, lancement, ah, ça c'est pas correct, ça c'est plutôt 2025 ou plus tôt. Uh, c'est un télescope plus grand, uh, qui va au même point de la grange, uh, fait le même genre de mesures que, que Euclid, uh, un peu plus sensible, um, mais qui va arriver un peu plus tard. En fait, là, le, le, le, prix, de, le prix de Roman, c'est plutôt 3 milliards. Le Vera Rouman Observatory, c'est un télescope de classe 8 mètres au sol, euh, dans les Andes, au Chili. Euh, donc, 8 mètres, un énorme champ de vue de 10 euh, degrés carrés. C'est une imageur, donc ça ne fait pas des BAO, ça fait le lentillage gravitationnel, mais je vais vous montrer, euh, puisque la France est impliquée dedans. Uh, imagerie en six couleurs. Uh, ce qui est impressionnant de cette, uh, cette chose là, c'est le, le champ de vue énorme. Donc voilà le champ de CCD avec l'image de la Lune dessus. Cette chose là prend uh, des, des giga octets de données tous les 15 secondes pendant 10 ans. Uh, ça va commencer en 2023. C'est un projet plutôt américain, uh, mais um, avec une contribution importante uh, de la France, uh, en partie pour les détecteurs uh, et autres choses. Et donc, j'ai dépassé largement mon temps, je suis vraiment désolé. Um, dernière remarque, dernier slide, et puis on peut avoir des questions. Uh, Juste pour souligner une chose uh, c'est que l'énergie noire représente un défi fondamental pour la physique. Et ce n'est pas, pas une exagération à dire que l'existence de l'énergie noire est probablement le défi le plus fondamental auquel doit faire face la physique aujourd'hui. Je, je m'explique. L'échelle d'énergie caractérisant l'énergie noire tel qu'on l'observe, c'est moins qu'un électron-volt. C'est une échelle d'énergie qui, qui est, qui est micro-atomique. Enfin, comment dire? C'est l'échelle de la chimie. Tandis que c'est quelque chose, donc c'est une échelle d'énergie euh, sur laquelle on pense avoir compris la physique. Mais évidemment, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas euh, et fondamental. L'échelle naturelle du point de vue théorique pour l'énergie noire aurait été de 10 puissance 28 électronvolts. Euh, donc euh, il y a un énorme. Euh, désaccord. Il n'y a aucune théorie aujourd'hui qui explique cette différence de manière satisfaisante. Et le problème est fortement lié à la question la plus profonde devant la physique aujourd'hui, c'est quelle est la relation entre la physique quantique et la gravité. L'énergie noire, c'est le seul endroit où, les, où on a uh, une observation où les deux se parlent et on comprend absolument rien de tout, du point de vue théorique. Le seul proche à mieux comprendre l'Algérie Noire semble être la cosmologie, les mesures dont on vient de, de, on vient de discuter. Et c'est pour ça qu'on prépare des grandes expériences uh, qui impliquent uh, des grosses collaborations. Donc, par exemple, Euclide, dans lequel uh, la France est évidemment impliquée, puisque c'est une mission européenne, il y a, 100, il y a 1500 uh, scientifiques impliqués dedans. Donc, euh, c'est une grande question et on, va, on espère qu'on va pouvoir au moins mettre un peu de lumière dessus d'ici euh, 5 à 10 ans. Il y a beaucoup d'étudiants qui, qui, qui se préparent à faire ça avec leur, leurs études. Donc, je me rate là et je, je, je, je prends des questions et je m'excuse pour avoir dépassé largement le temps. Euh, merci, Jim. Euh, justement, s'il y a encore quelques questions... Il y en a déjà eu pas mal pendant la présentation. Enfin, pendant cours... une question bête. <rire> euh, là, par rapport à ce que vous venez de nous dire, la, la, la différence d'énergie, euh, hier, on nous a parlé de l'énergie du vide, qui pareil, il y avait euh, une, une différence encore plus grande entre ce qui était observé et ce qui était attendu, qui était aussi plus petit que ce qui était euh, attendu théoriquement. Est-ce que ça, ça procède, le, ça fait partie de la même théorie ou c'est deux, deux choses complètement différentes. Euh, je ne sais pas ce qui a été dit, mais ils, ils, sont, ils sont probablement euh, liés. Oui, oui, puisque la, la prédiction de, la, de ce que j'appelle l'échelle naturelle, c'est lié au, au modèle standard euh, avec les Higgs études dedans. D'accord, merci. Oui. En fait, euh, la, la, la fameuse supersymétrie euh, était inventée pour essayer de résoudre ces problèmes. Mais euh, on ne voit aucune évidence euh, de supersymétrie euh, au CERN actuellement. Et ça, ça oui, c'est problématique. Euh, une autre question peut-être Est-ce euh, qu'il y aurait un lien possible entre l'inflation et l'énergie noire ah, Bonne question, oui. Euh, c'est difficile. En fait, L'accélération qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on rentre dans une ère d'inflation aujourd'hui. Donc, la physique de l'expansion et de l'expansion exponentielle euh, est la même. La difficulté à lier les deux, c'est que les échelles sont, sont très différentes. Euh, L'échelle de l'inflation, euh, ce n'est pas 10, euh, 10, pas 10 puissance 28, mais c'est 10 puissance, euh, je ne sais pas. Est-ce est que j'ai fait ça euh, non, oui, donc peut-être plutôt 23, choses comme ça, l'accent volts Aux alentours de par là. Donc c'est encore, c'est différence d'énergie euh, tellement importante, il n'y a pas vraiment de théorie euh, crédible qui lie les deux. Tandis que le, les effets sont les mêmes. Euh, en prenant toute dernière question, il y a une, une main levée, euh, Michel Crezet. Bonjour Michel. Oui, bonjour Jim. Tu m'entends? Oui, tout à fait, oui. Bon, écoute, je viens t'embêter. <rire> je suis Attends, sûr. On est ça. Tu t'attendais pas à moi. <rire> quand on décrit l'équilibre thermodynamique d'un gaz, oui. on écrit l'équation du viriel. Et l'équation d'état, elle s'écrit comme un développement limité de, dont on essaie de déterminer les coefficients pour différents types de gaz. Et il n'y a qu'un cas où on le connaît bien c'est le gaz parfait. On oui. est à peu près dans la même situation là, avec la, la constante cosmologique qui correspondrait à un truc, à la situation des gaz parfaits. Et toutes les expériences que tu viens de décrire, elles servent à décrire, à, à, à, elles espèrent un jour être capables de, de déterminer les coefficients d'ordre plus élevé. Pourquoi est-ce que dans le cas des gaz parfaits, on se contente de ça Et puis on dit, bah, très bien, on va essayer d'étudier des gaz de plus en plus. Et là, on, on introduit des acteurs, des, avec beaucoup de grande éloquence des, des acteurs mystérieux qui s'appellent l'énergie noire, alors qu'on est simplement, ou, ou tout un tas d'autres choses, alors qu'on est tout simplement en train d'essayer de, de déterminer les premiers termes d'un développement limité euh, qu'on qu qu ne peut déterminer qu'expérimentalement. Euh, qu'est-ce qui t'embête dedans je suis pas sûr que j'ai euh, euh, si tu veux quand, quand, le le plan, plan, si, si, si tu dis, langage. On, je cherche un terme qui représente la euh, 90% de, de la de, de la, de la, de la, de la densité d'énergie tu tu, euh, oui. tu impressionnes beaucoup ton public en disant mais alors qu'est ce qu'on fait là il euh, a l'essentiel de ce qu'on est c'est rien pratiquement dans tout ça et donc on ignore tout si tu prends le problème sous la, fa la façon dont, dont on étudie d'habitude les, les gaz quand ils sont dans des situations un peu compliquées, tu ne te poses pas du tout, tu ne pas du tout de ça, tu te dis simplement, ben voilà, j'ai réussi à, à déterminer le terme du premier ordre, je vais essayer de déterminer le terme du second ordre, et il n'y a, a pas de raison de s'affoler. Euh, je ne <rire> pas encore, Michel. Puisqu'il euh, nous manque, il nous manque ce, cette contribution d'énergie. Autrement dit, à quoi je, je comprends, il, il, il, il nous manque cette contribution d'énergie, mais tu ne sais absolument pas si euh, ce qui va faire qu'elle est importante, c'est dans le terme du, dans, le, dans la dérivée première de lambda, ou dans sa dérivée seconde, ou dans sa dérivée troisième, ou, de, ou, ou dans sa dérivée de 78e. Parce tu, que, parles de... Euh, tu parles de. Tu parles de, de ça, par exemple oh, Excuse-moi, j'ai pas de... Oui, l'équation d'état. Ah, là, OK. Oui. Ah oui, oui. Um... Oui, vraiment, OK. Bon, tout à fait, Michel. Je, je, pense, euh, que je pense que là, je, je t'embêterai plutôt hors, hors, hors séance parce qu'on va embêter tout le monde. Hein. Je, mais, je, je, je peux dire, monde. Un peu dire deux phrases dessous. Um... Mais, mais je, je, je, je souhaitais quand même mettre ton public en garde contre... Cette idée que tu veux parler d'énergie noire et dire ça remplit la totalité, ça, ça remplit l'essentiel, c'est une façon de poser la question. Et on, on est toujours victime un peu de, de cette tendance qu'on a tous à dire, ben maintenant à l'étape suivante, je vais découvrir l'univers tout entier. Je vais, je vais à, à se placer comme si on était à l'extérieur de l'univers et, et, et qu'on le regardait. Alors qu'on n'est pas en train de se placer à l'extérieur de l'univers, ce qu'on fait, c'est décortiquer l'univers de l'intérieur. Tout à fait. On approche l'infini. Cette, cette approche-là, on... c'est uniquement le fait qu'on a commencé avec l'idée de P égale à moins rho lambda, qui est la constante cosmologique. Voilà. Et on voulait euh, généraliser ça mais avec aucune idée de comment faire. Donc on fait un développement en série de Taylor, tout bête, puisqu'on ne sait voilà. pas. Je pas suis d'accord. Et on commence par les premiers termes parce que c'est les plus simples. Tout à fait. Mais pas parce que ça nous enseigne plus de physique, c'est simplement parce que c'est les plus simples, que c'est les seuls qui sont contraints par les observables. Oui, c'est ça. Et ben, la chose, chose, c'est que si on prouve que c'est pas W moins 1 on sait que c'est pas la conséquence cosmologique, mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Mais si tu veux, c'est quand on lui donne le nom d'énergie noire que moi je suis un peu affolé. C'est autre chose. Et en fait, on ne sait rien. Ça ne mesure pas la, la, la quantité d'énergie ignorée, ça mesure notre ignorance. C'est une bonne façon de dire. Oui, comme dans toute choses, en fait. Euh, Excusez-moi de, de vous couper, c'est oui, très intéressant, oui. en fait. Euh, mais je pense que... Euh, on doit avancer parce qu'on a déjà pris euh, pas mal de retard. Merci, Jean. Euh, et donc, euh, je remercie encore une fois James Bartlett pour cette présentation.